de participer à l'évolution de l'humanité de l'Homo sapiens vers l'Holo sapiens. Je m'investis depuis 20 ans dans cette nouvelle recherche qu'on appelle l'intelligence collective, qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne. Pas simplement les humains,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 tout ce qui touche là, euh, à la, aux infrastructures des futures crypto-technologies, donc un, un protocole qui s'appelle Holochain. Ça fait beaucoup mieux, euh, plus vite, ça ne consomme pas d'énergie, euh, ça a une philosophie euh, tournée vers euh, les personnes plutôt que les systèmes. Bon, je n'ai pas le développé maintenant, mais en tout cas, voilà une aventure intellectuelle passionnante. J'accompagne euh, une start-up qui s'appelle Holo, qui euh, vise à utiliser